Cette vidéo est un petit peu particulière vu qu'elle concerne un jeu que j'aime beaucoup mais que je pratiquais bien avant la Norvège. Seulement, les Norvégiens étant très portés à outdoor, c'est beaucoup beaucoup plus actif ici que ça ne l'était en France. Bref, je vous laisse découvrir. Et désolé pour le son. Bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui ça pas mal, c'est une espèce de chasse au trésor avec GPS. Euh, ces derniers temps, j'ai vu qu'on en a pas mal parlé sur internet, dans les journaux, etc. C'est Geocaching. Alors peut-être que vous en connaissez, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Moi ça fait quelques années que j'en fais et j'aime beaucoup. Euh, ça consiste en gros à chercher des Tupperware dans les bois. Voilà. Euh, donc là je suis juste à côté du Geocache. Euh, donc je vais vous montrer un petit peu le principe. Alors c'est un jeu que j'affectionne pas mal parce que ça m'a permis d'aller dans des endroits que je ne soupçonnais pas, de découvrir des, des particularités en ville ou même des points de vue dans des endroits que je pensais connaître et que en fait, je connaissais pas si bien que ça. Et puis c'est euh, un côté marrant quand même de pouvoir euh, comme ça avoir, avoir une connaissance que les autres n'ont pas. Quand euh, tu sais que quelqu'un passe tous les jours devant une boîte et ne sait pas qu'elle est là, est, ça a un côté marrant. Et puis, euh, puis le plaisir de découvrir une geocache. Et n'empêche que ça permet d'avoir des paysages assez sympas. Voilà, donc là je suis à côté d'une boîte et vous voyez, il y a un paysage assez sympa. Euh, il y a une petite rivière derrière moi que vous entendez bien. Et, euh, bah écoutez, je vais vous montrer la boîte, comme ça, ça vous fera une petite idée. Alors l'indice pour cette boîte, c'était euh, dans une fracture de rocher, pas très loin de la rivière. Donc voilà, on a la rivière ici. Et j'ai trouvé un rocher avec une fracture. Donc si on se rapproche, voilà, vous voyez il y a ce caillou qui cache et vous voyez derrière, il y a la boîte. Ah, c'est pas facile avec une main, ça y est, donc voilà, ceci est une geocache, donc dedans vous allez trouver le logbook, quelques, quelques petits objets, bon là euh, c'est pas terrible, vraiment pas terrible il y a toujours quelques petits objets et donc le principe bah, c'est de loguer son nom sur le logbook et ensuite on log en ligne alors très important une fois qu'on a logué il faut bien remettre la boîte exactement là où on l'a trouvée. donc en l'occurrence ici et on remet le caillou voilà voilà le caillou cache la boîte c'est parfait on ne la voit plus et c'est replacé pour une raison inconnue, le reste du fichier est corrompu, je vais donc finir la vidéo dans le salon. Et je suis sûr que vos oreilles apprécient pas mal en fait. Donc vous avez vu en gros ce qu'est le geocaching, mais ça n'est pas toujours des tupperware, ça peut être des boîtes rigolotes, des boîtes mignonnes ou des boîtes plus complexes. Le jeu est gratuit et ouvert à tous, et ce sont les joueurs qui le font vivre en posant les boîtes eux-mêmes, et c'est pour ça qu'il y a quelques petites règles importantes à respecter. Déjà, toujours replacer la boîte exactement comme vous l'avez trouvée, le poseur doit pouvoir être en mesure de la retrouver sans effort en cas de maintenance. Il ne faut jamais appauvrir la cache, si vous prenez un objet dans la boîte, il faut que vous replaciez un objet de valeur identique ou supérieure. Bon en gros, hein, si vous prenez un jouet Kinder dans la boîte, vous ne remplacez pas par un gland trouvé sur le chemin, ou vous remplacez par un autre jouet Kinder ou un petit objet du même genre. Vous devez Faire évidemment attention à ne pas détériorer la boîte, mais aussi les alentours de la boîte. Bon nombre de caches ont été archivées parce qu'un mur a été démonté à force de géocacheurs qui enlèvent des pierres. Mais aussi ne pas attirer l'attention des moldus qui pourraient eux aussi détériorer la boîte. Oui, parce que les non-géocacheurs en géocaching sont des moldus, comme dans Harry Potter. Et évidemment, vous êtes responsable de vous-même. Si vous prenez des risques inconsidérés, ça n'est pas la faute du poseur, ça n'est que la vôtre. Il existe plusieurs types de caches. La plus courante, c'est la traditionnelle. Vous avez les coordonnées, vous allez sur le lieu, vous trouvez la boîte, vous loguez, c'est fini. Mais il existe aussi les Mystéries, où là il faut résoudre une énigme en amont généralement pour pouvoir voir les coordonnées finales. Il y a aussi les Multi, où là vous allez d'étape en étape jusqu'à la boîte finale. Ou encore les Events, qui ne sont simplement que des rencontres entre géocacheurs. Bref, il y en a d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, il existe plein de ressources sur internet et des chaînes YouTube dédiées au sujet. D'ailleurs personnellement je suis Find My Cash mais je sais qu'il y en a d'autres, juste j'ai bien assez d'abonnements comme ça, j'ai plus le temps de les suivre. En bref je ne peux que vous conseiller le jeu, c'est toujours une bonne excuse pour sortir prendre l'air et c'est parfois l'occasion de rencontres sympathiques. Juste renseignez-vous un petit peu pour éviter les erreurs de débutants classiques. Et sur ce je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine